Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 201 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Harry Potter à l'école des sorciers mais cette fois-ci sur Game Boy on commence notre nouveau concept à partir de l'épisode 200 donc on est à 201 euh, on va faire du jeu Game Boy du jeu Game Boy Advance euh, on va voir du jeu Game Boy Nintendo la première euh, et euh, on va voilà on va essayer d'alterner sur ces trucs Mega Drive j'essaierai de me, de de me de me diversifier plus tard donc c'est parti pour Harry Potter à l'école des sorciers, on appuie sur Start. On va faire une nouvelle partie, on utilise une sauvegarde inutilisée, parce que, ben, rien n'est inutilisée. C'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué étant petit. Donc voilà, euh, la première lettre, cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté au collège Poudlard. Et nous atterrissons directement sur le chemin de traverse où on parle avec Hagrid. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas de deux comme ça boutique boutique Chavivander, on va se procurer notre baguette magique. Donc il me dit, il me conseille de me balader, en fait, euh, et, euh, et de venir après le, le rejoindre chez Ollivander. Donc vous voyez comment le chemin de traverse est représenté. On a différents magasins pour les hiboux, les balais, les... on a les vestes un peu plus loin, on a, on a tout un tas de choses. Pour l'instant, on n'a pas d'ennemis, parce qu'on n'a pas notre baguette magique. On va la prendre. Bonjour Arrive, voici Monsieur Ollivander, il va te fournir une baguette, tu vas te plus tard chez Gringot. Donc il faudra plus tard que je le rejoigne pour aller chercher du pognon dans ma banque. Donc là, pour l'instant, euh, il va falloir euh, récupérer en premier lieu notre baguette magique. Voilà. Donc là, on essaye, euh, évidemment, comme dans le film, comme dans le livre, comme partout. On essaye différentes baguettes. Et comme par hasard, il va nous donner une baguette en... en... Alors, attendez. Là, <rire> je me souviens plus exactement. Voilà. En bois de houx et en plume de phénix. Et attention, balaboum. Voilà. On a notre baguette magique. C'est celle qu'il vous faut, Harry Potter. Et on a les sœurs Flipendo et Vermius Uno. On va voir après les, les, les sorts comment ça se déroule dans ce jeu. Euh, voilà, tu reçois baguette de Harry. Oui, en même temps, si je recevais baguette de Hagrid, ce serait un petit peu con, c'est qu'il n'en a pas. Euh, voici une baguette l'équipement indispensable. Essaye de lancer ton premier sort et t'en faudra beaucoup d'autres plus tard. On va voir ça directement en combat. On va sortir. Euh, donc à partir de ce moment-là... Alors, attendez. Lui, il va nous donner nos cartes normalement. Et c'est toi, Potter, Harry... Euh... Est-ce que tu as enfin fait un bout de l'art Je sais plus c'est qui lui. Je sais plus comment il s'appelle. Euh... Il nous a pas dit son nom, mais je crois bien que c'est Justin Fletcher ou un truc. Ou un truc ou je sais plus. Euh... Ouais, c'est enfin, un truc dans le genre. De toute façon, ça, Il est gentil. ta carte. Tiens, voilà. Donc, on choisit une collection de cartes. Alors, euh, c'est à bien choisir quand vous connaissez bien le jeu au final. Euh, il faut bien choisir sa, sa collection, moi je me souviens plus là, celle qu'il fallait bien Mais il euh, y, y, y en a certaines qui sont mieux Voilà, sur folio magie c'est pour mettre les cartes, folio triplicus Ça ça doit être pour mettre les combinaisons de cartes, on va voir plus tard à quoi ça sert Combinaisons de cartes, voilà Deuxième mais ah, il m'en donne deux, il me donne les cartes sorcier, sorcières célèbres En fait avec les, euh, je vais vous dire maintenant, avec les cartes vous allez pouvoir euh, Faire des, des sortes de sorts pendant les combats euh, Comme c'est des combats au tour par tour euh, vous pouvez faire des, des sortes de, de petites combinaisons et faire des, euh, des effets spéciaux, voilà. Alors, alors regardez, statut équipement, je peux avoir un équipement, différent un chapeau, une robe qui me donne euh, différentes, euh, voilà. Là aussi, voilà, on peut, on peut brûler des cartes. Alors j'ai, ça, ça fait une sorte d'effet comme ça, voilà. Les cartes ont donné un parapluie. C'est bizarre, c'est bizarre, ça doit être juste pour tester je pense. Euh, donc là je viens de mourir parce que j'avais qu'un PV. Euh... Et je me suis battu contre des gens moi-même, je sais pas comment. Vous avez jamais même jamais vu ça sur Game Boy pour vous dire. Euh, donc c'était pour vous montrer. Alors tu vas vivre ta première rencontre, utilise sort pour jeter un sort, faire de la magie, carte pour faire des effets. Et fais attention donc on a des points de résistance, donc des points de vie tout simplement, les PR. Et les PM, c'est les points de magie qui nous permettent de lancer des sorts Pour l'instant on n'a aucun point de magie Et on n'a qu'un point de vie C'est-à-dire que si on prend un seul coup, on meurt euh, On va essayer de le tuer Voilà On a, on a qu'un seul PV, de toute façon on va pas aller loin Expérience de Morny 5 Ou c'est le contraire euh, Oui donc on reçoit des Morny, les Morny c'est de l'argent Voilà, lui il m'a mis des dégâts, c'est terminé euh, on reçoit de l'argent, on reçoit de l'XP, on a des niveaux à monter. Donc C'est vraiment style RPG. Hein. Euh, vous avez l'impression voilà, vous avez un équipement, des niveaux, des sorts, des... C'est vraiment un, un univers qui est très bien pensé, et auquel j'ai vraiment joué beaucoup. Je suis entièrement guéri, voilà. J'avais oublié cette petite dame à chaque fois qu'on qu veut se soigner. Voilà. C'est comme un centre Pokémon, vous y allez, elle vous donne une potion et vous êtes guéri. Euh... Voilà. Tout ça pour dire que on s'est baladé. Euh, on va aller directement voir à Ah yé Il y a un, il est trangé, mais il n'a pas du bien renoncer à oublier Ça c'est ce qui a marqué devant Gringot On le voit dans le livre, on le voit dans le... Dans le film, je sais plus Je sais qu'on le voit dans le livre, ce passage C'est euh, l'écriture le, le slogan de, de Gringot, la banque Alors voilà, hop, il y, y a des objets cachés un peu partout C'est-à-dire que vous, vous allez devant des trucs, vous appuyez sur A, vous, vous, avez, vous avez des objets qui sont cachés des potions, euh, là c'est des potions de vie par exemple, la Windja... Wingel well, je sais pas comment ça se dit. <rire> Alors on va aller au coffre-fort de Harry, là voilà, ça va veiller me suivre. Je vais vous laisser euh, quelques minutes de gameplay, là on va, on va s'insinuer se... dans les labyrinthes, et on va essayer de, de trouver justement le, le coffre-fort. Euh, je crois pas qu'on va y arriver parce que je sais qu'il y, y a une sorte de gros boss euh, qui est très chiant à tuer, euh, juste, avant, juste avant le coffre en fait. Là, on va croiser des petits ennemis, on va se les faire et je vous laisse un petit peu l'ambiance du jeu euh, pendant quelques minutes, genre euh, ouais, 3-4 minutes. On se retrouve dans 3-4 minutes donc. Voici dans le jeu, on a rechargé un peu notre santé. Euh, donc voilà, on est à 51 sur 51. Et on, en fait euh, la plus longue partie ça va être de faire des combats sur ce jeu. Vous allez en faire un paquet. Euh, moi c'est ce que je faisais euh, souvent en boucle, toute la tous les après-midi. Je faisais des combats, combat sur combats pour, pour évoluer, pour passer, enfin pour évoluer pour passer des niveaux, être plus fort. Il y a des moments où vous êtes obligé de faire ça. Tout l'après-midi vous êtes obligé. Euh, donc ça peut devenir barbant c'est sûr mais euh, disons que quand j'étais petit euh, j'aimais bien <rire> Voilà euh, Hop encore un ennemi On va finir sur ça Donc voilà petit Flipendo Alors les sorts voilà ils évoluent aussi au niveau hein. C'est plus vous allez euh, plus vous allez euh, continuer plus ça va évoluer Je sais que pour euh, quand on doit battre Fouerelle à la fin euh, il faut, il faut un très très bon niveau parce qu'il fait très très mal Et euh, c'est pour ça que je m'entraînais toute l'après-midi la, toute et j'essayais de choper des sorts qui faisaient très mal On en a des pas mal euh, Par la suite on en a un petit peu Ils sont un peu nombreux d'ailleurs Voilà donc on va s'arrêter là donc ce sera tout pour Harry Potter à l'école des sorciers Sur Game Boy Color